Si vous voulez choisir, qui peut accéder à vos photos sur Facebook Pour voir les photos dans lesquelles vous êtes identifié, une fois que vous êtes connecté sur Facebook, il suffit de cliquer sur la flèche située en haut à droite de la page. Dans le menu déroulant, sélectionnez la rubrique « Historique personnel ». Ensuite, dans la colonne qui apparaît à gauche de l'écran, cliquez sur l'onglet « Là où vous êtes identifié ». Vous accédez ainsi à l'intégralité des publications dans lesquelles vous êtes cité ou identifié. Sur cette même page, dans le bandeau en haut de la page apparaît une roue crantée. En cliquant sur ce bouton, vous ouvrez une fenêtre « Examen du journal ». En choisissant l'option « Activer », vous aurez la possibilité de choisir les publications dans lesquelles vous êtes cité ou mentionné qui apparaîtront sur votre journal. Cela n'empêche cependant pas des personnes de vous citer ou de vous identifier dans leurs publications.